Bonsoir à tous, donc euh, émission radar radio anarchiste diffusée à République, numéro 10. Donc, euh, on est le 30 mars 2017. 30 mars 2017, demain, c'est un anniversaire que tout le monde attend. Alors, c'est pas du tout l'anniversaire des Nuits Debout, c'est l'anniversaire des 465 tonnes d'un générateur de vapeur qui s'est effondré dans le réacteur numéro 2 de la centrale nucléaire de Paluel en Normandie et qui a fendu le bloc réacteur, ce qui fait que. Réacteur est définitivement hors service. Et aucun des candidats aux déchéances pestilentielles, bien sûr, n'évoquera cet anniversaire, parce que c'est sûr, le nucléaire n'intéresse strictement personne et n'a rien à voir avec notre santé ou celle de nos enfants. Et voilà, et donc je passe la, la parole à, à Pierre Merechkovski. Je passe la parole à Pierre Merechkovski pour le feuilleton. Oui, alors. Euh, en fait, c'est plus feuilleton. Aujourd'hui, c'est une ode à notre ami et camarade, enfin ami. Disons, c'est une ode à Jean-Luc Mélenchon. Voilà, ce texte lui est dédié. PM. Ici, c'est Bucarest. Ici, c'est Bucarest. Ici, c'est Bucarest. La maison du père de Vera. Le père de Vera était ingénieur sous Idrisescu. Il a été obligé de mentir pour, dun... pour donner du lait à sa fille Vera. Il faisait la queue à 3h du matin, tous les jours et il s'est passé quelque chose, quelque chose de grave, quelque chose à cacher, et il a menti. Les paysans à cette époque étaient traités comme des bêtes, pire que des bêtes, puisque, les vieux croyants, puisque pour les vieux croyants, le cheval était plus sacré que l'homme. Alors la garde de fer avait cru en l'alliance avec le parti communiste. Il s'était dit que cette alliance, en mettant à la porte les juifs assassins du Christ et la lèpre de cigane, il pourrait permettre à la christianité orthodoxe de libérer la Roumanie des étrangers et de redonner ainsi une fonction sacrée aux paysans. Et il ne comprenait pas pourquoi Ceausescu les avait emprisonnés en 45, alors que dans les années 30, c'était l'alliance de la garde de fer des bolcheviks et des bolcheviks qui avaient permis la reconnaissance de la Roumanie. Alors je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Le père de Vera a été contraint de mentir pour donner du lait à sa fille Lorsqu'elle était enfin, il n'était pas nationaliste. Il ne voulait pas avancer masqué, mais il s'est renié devant les membres de la commission d'attribution des logements. Vera est parti aux états unis et peut-être que je me trompe, j'ai tout inventé, je ne sais pas. Les internationalistes ont manipulé les nationalistes pour devenir à leur tour nationalistes, puisque l'URSS n'a jamais eu de base en Roumanie. Et maintenant, miné par le remords, par les mensonges, par la solitude, le père de Vera, qui s'appelle aussi Jean-Luc, s'est muré à jamais dans le silence et dans la maladie d'Alzheimer. Puis, arrêt du bus, lumière, arrêt du bus, lumière, arrêt du bus, lumière, lumière, puis sous la Lampadière, Shaimon a participé au mouvement du 22 mars avec Rivine et Cohn-Bendit. Ensuite, je ne sais pas ce qu'il a fait, il a eu un logement social au-dessus du local de la CFDT. Je m'en fous de son logement social au-dessus du local de la CFDT. Là n'est pas la question. Il m'a dit la grave erreur que nous avons eue tous est de croire que l'homme, le peuple, est sacré, puisque le peuple est dépositeur du savoir universel, c'est-à-dire celui qui relie le cœur de l'homme à la nature, à Dieu. Nous sommes tous Dieu, n'est-ce pas Et en fait, l'homme est mauvais. Nous avons menti. Les trois mensonges de ma vie, a précisé Chaimone. Un temps... Pour cette raison, Simon, puisque tu as renoncé à croire, je décide de t'exclure de la communauté juive. Et j'exclus également le président gérant de la société d'auteurs qui, en niant son passé de trotskiste a renoncé à croire et qui tente de nous rassurer en nous révélant que sa nièce exerce la profession de gérante d'un débit de boisson qui a fixé à 1,50€ le prix du café en terrasse. je te remercie Pierre. Bonsoir, monsieur... Donc, ce texte s'intitule « "Ode à Jean-Luc Mélenchon ». Donc c'était « "Ode à Jean-Luc Mélenchon euh, ». Euh, moi je dirais à la limite que, que l'on soit protégé de cette garde de fer. Il y a, il y a des choses que j'ai lues là récemment et, et j'ai eu le plaisir aussi de lire et d'entendre une amie qui a été interviewée par Radio-Canada. Et c'est assez étonnant d'avoir un point de vue sur le nucléaire en français exprimé sur une radio canadienne parce que euh, en fin de compte ce qu'elle a dit par rapport à la catastrophe de fukushima qui intéresse en premier chef tous les français vu qu'on est avec la corée un des pays les plus nucléarisés par tête d'habitants est essentiel donc euh, cette femme c'est cécile asanouma brice qui est une euh, chercheure associée à l'université de lille et elle est aussi adjointe euh, au directeur euh, du bureau cnrs dans le Asie du Nord, voilà, et voilà ce qu'elle dit, elle dit ce n'est pas une catastrophe nucléaire, bien sûr en parlant de Fukushima, ce n'est pas une catastrophe nucléaire, c'en est une sans fin, c'est une multitude de catastrophes qui s'accrochent les unes aux autres, et effectivement la catastrophe nucléaire n'est pas une catastrophe, parce que toute autre catastrophe naturelle voit ses effets mortifères s'amoindrir avec le temps. La catastrophe nucléaire, non seulement elle est perpétuelle, mais ses effets vont en augmentant plus la, le départ initial de la catastrophe s'éloigne. Donc c'est complètement l'inverse des catastrophes classiques. C'est une catastrophe qui se développe. Elle est vivante à, tra à, à travers les, les, les radios euh, nucléides. Euh, et, et là, nous avons Pierre Méraschkowski qui interroge son téléphone. Et donc, on, on entend en direct ce qu'il raconte sur son téléphone, vu qu'il est sur le Bluetooth. C'est assez étonnant. Donc, euh, je, je, vais, je vais baisser le son pour qu'on n'entende pas quand même ces conversations privées. Donc, pour en revenir à, à, à Fukushima et au nucléaire, il y a autre chose qui, qui fait qui, qui m'a fait réellement frémir, parce que j'ai lu, euh, on, on sait tous qu'il y a eu, euh, courant janvier, des radionucléides artificiels qui ont, et qui ont été repérés au-dessus de l'Europe, qu'il y avait un avion militaire, d'ailleurs, qui a fait des mesures, mais que dans les médias, on n'en a quasiment pas parlé. Et donc la CRIRAD... Euh, a été plus loin dans le sujet. Ils avaient fait un communiqué du 14 mars qui franchement ne m'avait pas convaincu dans le sens qu'ils en étaient plus à condamner les spéculations des gens qui avaient peur de, de, de l'origine de ces radionucléides et qui disaient que de toute manière, même si les conditions météo effectivement pouvaient augmenter les doses mesurées, elles n'étaient pas responsables de la dispersion euh, des radionucléides et là heureusement, euh, par rapport à ce qui s'est passé au réacteur expérimental de Halden en Norvège euh, la CRIRAD a rectifié le tir. Alors, elle a complété son communiqué le 24 et le 29 mars 2017. Donc, la de le dernier complément s'est fait hier. Et voilà voilà la chose extrêmement inquiétante que je tenais à vous dire. Donc, je cite le document PDF de la CRIRAD. La NRPA, donc la NRPA, c'est l'agence de sûreté nucléaire norvégienne, la NRPA a indiqué à la CRIRAD que les rejets... Ga gaz rares et de tritium, donc ce sont des isotopes, le tritium c'est un isotope de l'hydrogène, n'avait pas été mentionné dans le communiqué du NRPA, donc de l'agence norvégienne de sûreté nucléaire, du 25 octobre, 2016. 25 octobre 2016, donc ils ont oublié de mentionner les rejets de gaz rares et de tritium, mais alors attention, c'est là où ça devient euh, tragiquement drôle car ce sont les rejets de diodes qui ont l'impact sanitaire le plus important. Donc déjà, cette agence de, de sûreté nucléaire, elle remplace l'OMS, et tout à coup, elle décide que ce sont les rejets de diodes qui sont dangereux pour la santé. Et aussi, afin de ne pas compliquer la communication auprès du grand public. Donc, si la NRPA, si l'agence de sûreté nucléaire norvégienne, a omis de parler des gaz rares et du tritium rejeté euh, en octobre 2016, c'était pour ne pas compliquer la communication. Mais alors attention, on atteint des sommets. Alors, il ne faut pas compliquer la communication par un trop grand nombre de données. Et alors, qu'est-ce que répond la CRIRAD La CRIRAD déplore, elle déplore ce manque de transparence. Donc, on déplore un manque de transparence. Alors, effectivement, les radionucléides sont complètement invisibles. Ils sont vraiment très transparents. Le nucléaire, c'est glace partout et à tous les étages. D'autant que 99,99% ,99 des rejets radioactifs sont composés de gaz rares et de tritium. Donc on voit bien que ce qui s'est passé en octobre 2016 à Alden sur réacteur expérimental a un impact 99,99% ,99 fois plus grand que les rejets de diodes déclarés. On peut déjà se dire que les rejets de diodes déclarés par une agence de sûreté nationale du nucléaire peuvent être eux-mêmes entachés de, de quelques accommodements mais alors là franchement c'est extrêmement grave et pourquoi est-ce que ça fait l'objet juste d'un PDF que je dirais la personne avertie va aller rechercher sur le site de la CRIGRAD parce qu'il n'est pas en première page tout simplement parce qu'actuellement on est en plein dans les déchéances pestilentielles il ne faudrait pas parler des sujets qui fassent, il ne fasse. faudrait pas parler de la santé des gens et quand on sait que ce sont les faibles doses les faibles doses, je dis bien faibles qui sont les plus dangereuses au niveau sanitaire eh bien on est là vraiment dans un criminel mensonge et aujourd'hui, oui je le dis on n'est pas en train de répandre des rumeurs aujourd'hui de manière quotidienne en Europe, on rejette des radionucléides artificiels qui vont avoir une, une, une influence mortifère sur la santé de l'ensemble de la population et ça se passe euh, dans l'omerta criminelle la plus grande voilà, donc moi je pense que on va essayer d'interroger notre ami Éric Donc, je vais, je vais demander à, à, à, à Pierre d'appeler Eric sur son portable parce qu'aujourd'hui, on a eu quand même une bonne nouvelle. 30 mars, à 14h, à la chambre d'appel d'Agen, était rendu le verdict par rapport au, au, au procès qu'avait Éric Pététin, parce qu'Éric Pététin avait, en septembre 2015... Il avait baptisé le maire d'Agen, Jean Dionis, avec une carafe d'eau au cours d'une réunion du conseil communautaire où les élus euh, décidaient de bétonner des centaines d'hectares de terres agricoles pour fabriquer la technopole Agen-Garonne. Et donc Éric Petétain avait dit « nous avions l'intention de protester contre la stérilisation de ces terres » parce qu'effectivement quand une terre agricole est bétonnée, elle a un rendement agricole qui est, qui est diminué euh, et qui est extrêmement proche de zéro. Euh, cette société est malade de ses excès, du toujours plus, de l'économie dominante. J'ai presque la finance dominante. Ça fait 50 ans que nous, les écologistes, on tire le signal d'alarme. Donc voilà. Donc, et Je tiens à préciser quand même que l'avocat qui a défendu et obtenu la relax d'Éric Pététin eh a, a ajouté... Un potager de 25 mètres carrés disparaît chaque seconde en France. Un potager de 25 mètres carrés disparaît chaque seconde en France. Et effectivement, on peut dire merci Bouygues, merci Vinci. Donc, euh, Pierre, est-ce que tu arrives à joindre Eric euh, Péteta Mais là, il y a David aussi qui voudrait lire un texte. Je vais lire un texte de David aussi. Oui. Et tu as là, tu, as, tu es en train d'appeler Eric. Bon, euh, donc on a, on a, on, voilà. Donc on va avoir Eric en, en, en, en, en direct. Tu lui dis bonjour, vas-y. Euh, euh, prends la conversation. Oui. Euh, euh, ouais, hey. c'est Merej. Tu nous Vous entends Ouais Allô, allô Oui C'est Merej. Oui. T'entends Oui, oui, oui. Oh, alors... Donc, eh, eh, Eric, tu peux nous... Est-ce que tu peux nous parler de, de, de ta relax euh, et de, et je, je sais que toi, tu n'étais pas sur place, mais par contre, tu as pris le verdict assez tard aujourd'hui. Donc, euh, tu es relaxé par rapport euh, à, à la carafe d'eau. Donc, euh, on en est très content parce qu'on craignait euh, de la prison ferme, on craignait une amende. Et, euh, et en fin de compte, non, il y a relax. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en parler ben, je, je n'en sais guère plus que vous. Euh... J'ai pas, pas eu mon avocat encore au bout du fil et j'ai pas eu de, de compte rendu, de, de verdict dans la presse mais effectivement je sais que je suis relaxé donc ça c'est effectivement assez rare pour mériter d'être signalé hein. ça doit être la deuxième fois dans sur la, la quarantaine de procès que j'ai eu dans ma vie et que je suis relaxé donc euh, j'en suis ravi et puis ça, me, ça me fait... Effectivement un souci en moins parce que retrouver euh, l'horreur carcérale, euh, ça n'avait aucune envie bien sûr, après ce, cette année 2016 du tout Est-ce que tu peux nous parler de la technopole euh, à Gingaronne garonne Parce qu'en fin de compte, c'est le, le vrai fond du sujet. C'est pour ça que tu as retourné une carafe de. Oui. Ah. Bah oui, c'est là c'est un, un projet comme il y a dans plein de villes, euh, dans plein d'endroits euh, en Occident. Euh. Toutes les... Chacun veut être le centre de l'Europe ou du monde même pour les plus orgueilleux, donc ils veulent encore bétonner 200 hectares de terres agricoles très fertiles, même si elles sont souvent vouées à l'agriculture moderne et intensive, mais bon, elles sont quand même de la terre et va disparaître encore sous, sous du béton et du boudron pour accélérer la, la folie de ce monde. Donc euh, on a essayé d'empêcher ça pendant un an et demi euh, sur la ZAD d'Agen, mais là on s'est fait expulser. Et, et pour le moment, hélas, il n'y a plus beaucoup de résistance locale euh, et les travaux ont démarré. Et donc là tu es sur quelle ZAD actuellement et qu qu'est-ce qu que vous faites Et essaie de parler plus fort mmh. parce qu'on a l'enceinte amplifiée, mais il y a quand même beaucoup de bruit dans.. Mmh. Donc... Mais là je suis ces temps-ci souvent euh, avec ma fille Muriel, euh, euh, sur la ZAD de Bordère, au nord de Tarbes. Euh, on est là depuis un an et demi, on est une dizaine, une quinzaine. Il euh, y a euh, de, de, un beau réseau militant autour de nous, qui nous appuie, qui nous soutient euh, en nourriture, en morale, en, en, en, près de tout genre, en dons, enfin, Et tu veux lancer un, un appel un bon, un bon petit soutien local et on a, et on a besoin bien sûr de jardiniers, de gens motivés pour, pour vivre comme ça, sur un terrain réquisitionné. Euh, pour empêcher une usine de retraitement des déchets donc, donc pour empêcher, construite tu... par Vinci et gérée par Veolia bien sûr toujours les mêmes grosses boîtes mmh, mmh. qui veulent tout contrôler donc les donc, gens qui sont sur vers cette, la ZAD, de sur Border, cette petite tu... ZAD depuis un an et demi on défend 4 hectares de Pachananam. Tu... donc tu appelles les gens à venir sur la ZAD de Bordère pour vous donner la main pour, euh, et... absolument ah ouais oui oui encore il y a une vue magnifique sur les Pyrénées, euh, hélas on est entouré euh, d'une zone industrielle et d'un champ de maïs euh, pour les, la nourriture animale. Et, mais euh, on défend quand même 4, 4 hectares et puis on empêche un projet de merde. Par le fort, Eric. Pour une, pour une société, pour, on empêche un projet de merde pour une société euh, voilà, de plus en plus consommatrice et productrice de déchets. Quoi par une surconsommation, enfin bon. Donc euh, c'est une euh, raison -ce importante pour empêcher cette, euh, cette usine et pour le moment on a marqué des points et, et les travaux n'ont pas démarré, là on est maître du terrain pour, euh, j'espère, très longtemps. Est-ce que tu penses que ta relax et, et le fait que vous soyez maître du terrain à bordère est lié à une espèce de, de trêve des confiseurs par rapport euh, au, à la période électorale qui, qui prendra terme le 18 juin prochain Hmm, Peut-être, je pourrais. C'est difficile à savoir, euh, mais bon, ça fait toujours plaisir que la justice euh, quand même reconnaisse euh, l'innocence des lanceurs d'alerte et, et, et donc euh, approuve quelque part la, la véracité de, de, leur, de leur geste parce qu'il y a urgence écologique mondiale énorme. Je pense que les, les, les consciences s'éveillent chez les magistrats aussi. Comme Eric, excuse-moi, est-ce que tu peux parler donc, tombé plus... Là, sur des magistrats plus, plus ouverts. Que, Il ne peut pas parler chaud, mais c'est le vierge. Mais ouais. en fait, c'est peut-être dû aussi euh, ça, mieux, oui. à l'élection présidentielle et au fait que Voilà, comme ça, ça fait moins de vagues. C'est possible aussi que je bénéficie de cette, de cette trêve. On verra les autres procès. <rire> Qu'est-ce que tu penses de, de, de l'assassinat d'un père de famille de, de 56 ans là, à Paris par euh, des policiers de la brigade anticriminalité ben, J'ai vu ça, oui, c'est horrible, c'est inquiétant, euh, très très inquiétant. Ouais, euh, une violence policière de plus, euh, inadmissible puisqu'à la mort d'un homme... Euh, est-ce que tu sais que le parquet de Paris a porté plainte pour homicide volontaire euh, contre la victime Ah bon Oui, oui, contre oui. J'ai lu ça dans le ah bah, c'est normal, pas. les morts sont toujours de... coupables. Hum. C'est quoi je vais dire Eh bien, c'est la réalité. Si, sinon, ils seraient vivants. S'ils n'étaient pas coupables, ils seraient vivants. Ou t'es coupable et t'es mort, ou t'es innocent et t'es vivant. Donc ça veut dire que les morts sont toujours coupables. Enfin, moi, ça me paraît. Si j'étais juge, c'est ce que je dirais. d'accord. Donc c'est encore plus horrible pour la famille parce que moi j'ai écouté le témoignage de deux de ses filles parce que j'ai lu dans la, dans la presse qu'il avait cinq filles et que deux de ses filles mmh. ont, ont, ont malheureusement été témoins de son exécution par, par la BAC et, et là effectivement il serait temps que, que les français se réveillent. Heureusement euh, l'ambassade de Chine a dit qu'elle n'admettait pas qu'on tue un de ses ressortissants de cette façon mais euh, Bien sûr. moi ce que je pense c'est qu'on a actuellement comme, comme premier ministre l'ancien ministre de l'intérieur et que ce type est grandement mmh. responsable de l'impunité euh, de ce qu'on ose encore appeler les forces de l'ordre et qui sont des espèces de, de, de cowboys euh, qui disposent de la vie euh, des citoyens et surtout le préfet de police de Paris, M. Michel Cadeau, qui lui aussi porte une énorme responsabilité vis-à-vis euh, -vis de ce qui s'est passé. Et là, on a... Euh, ils sont tous aux abonnés absents, là. Personne ne semble responsable. Qu'est-ce que tu penses de ça euh, Je n'entends pas très très bien, excuse-moi, mais... Qu'est-ce euh, Qu que tu penses de l'impunité C'est dur à entendre, quoi. Qu'est-ce que tu penses oui. de l'impunité des, des responsables politiques par rapport à, à ah oui, quelque chose me... d'aussi lamentable oui, Ça semble grave, oui, c'est grave. Oui, parce que là, il y a manifestement... Euh... Un, un crime une, une bavure évidente euh, et un, qui a entraîné la mort d'un homme donc euh, le système devrait être puni. là la, le policier devrait être puni bon, j'ai l'impression que c'est pas, pas ce qui va se passer il faut, il faut vraiment parler plus fort parce que sinon on a, on, on a du mal à te ca capter dans l'ambiance oui. bon bah je, okay. je, je, je Bon, je vous embrasse très fort. Je te remercie, Eric. Je te, je te fais un gros bisou. Yes. Euh, bah, non appris... pas Oui, j'ai appris que Muriel avait plus de portable. Peut-être que la prochaine fois, on, on vous appellera tous les deux sur euh, le portable. Et, et, et, et oui. euh, ça fera plaisir aussi d'entendre en, euh, Muriel aussi. Allez, on, on vous embrasse et courage. Oui. Merci. Salut. Ciao, ciao. Non pas Nos Non Ciao, Eric. Donc voilà, on a eu. Euh... En direct de la ZAD de Bordère, eric Pététain, qui nous a parlé à la fois ben, de sa relaxe ce qui est quand même une, une très bonne nouvelle, vu que M. Jean Dionis avait eu quand même le, le bon sens de retirer euh, sa plainte, le parquet ne poursuit pas, mais là, ce qui est inquiétant, c'est que le parquet, en, en France, poursuit une, une victime de la police pour euh, tentative d'assassinat sur un officier de police. Et parallèlement, euh, l'inspection générale de la, de la police a ouvert une enquête pour essayer de déterminer les conditions dans lesquelles euh, ce père de famille de 56 ans a été abattu chez lui par des agents de la brigade anticriminalité. Enfin, ça fait, ça fait bizarre de dire brigade anticriminalité parce que j'ai écouté le témoignage des deux filles qui ont assisté à l'assassinat de leur père et elles racontent que ça tambourine à la porte, qu'à aucun moment il, et ces gens se sont clairement identifiés comme étant de la police, que quand ils ont ouvert, ils étaient habillés en civil et bien moi je suis désolé, des gens avec des armes à la main qui frappent à ma porte sans se présenter comme de la police, pour moi ce sont des bandits et il est tout à fait normal que le père de famille ait une réaction épouvanté et se soit présenté à la porte avec ce qu'il avait à la main parce qu'il était en train d'éplucher un poisson, ses ciseaux ce qui est complètement anormal c'est qu'il a été abattu et qu'en plus le parquet porte plainte contre lui Moi, je, je, je, je trouve ça innommable je pense que le parquet devrait reculer retirer sa plainte et qu'on qu devrait que les responsables c'est à dire le premier ministre le ministre de l'intérieur et le préfet de police fassent un sérieux examen de conscience parce que là, ils sont en train de mettre en péril la paix civile en France, et c'est extrêmement grave. On peut pas on peut pas parler de, de, de ces choses-là légèrement. Euh, il y a mort d'homme, et pour moi, c'est innommable d'estimer, de, faire partie, malgré moi, d'un pays qui se comporte comme ça, dont la police se comporte comme ça vis-à-vis euh, -vis de ses habitants. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Bruno. Ce que j'en pense, mais ça ne m'étonne pas que la police, de toute façon, elle, elle essaiera de, de se couvrir, en fait. Et Tu sais que ils se, ils non seulement essaiera de se couvrir, mais ils couvriront leurs collègues, parce que si jamais l'un admet qu'il a fait, qu'il a commis un crime, c'est tout le corps qui prend en fait. Et donc tu penses, tu, toi, toi, tu comprends cette espèce de, de, de solidarité euh... Non, non, parce que je la comprends. Ah. Selon leur logique, mais je ne l'appuie pas du tout. Mais tu ne l'acceptes pas. Voilà. Tu la comprends, mais tu ne voilà, pas. Voilà, voilà. Donc, donc, non, non, mais je parle de leur logique à eux. Oui. De leur logique à eux. Chacun a sa logique. Alors, est-ce que tu ne crois pas que de la, part des, de la part des politiques, il y a cette même logique C'est-à-dire, on court parce qu'on ne veut pas être éclaboussé. C'est-à-dire, le sang de l'innocent, on préfère qu'il retombe sur les chaussures de la famille plutôt que, que d'avouer que, que, que une quelconque responsabilité moi je, je pense que quand on, quand on en arrive là, euh, j'ai l'impression qu'on est dans une embarcation euh, que personne ne dirige, qui est portée euh, au, au gré des flots et c'est extrêmement grave, c'est extrêmement inquiétant. On arrive au premier, à, au premier anniversaire d'une centrale euh, d'un réacteur qui visiblement ne fonctionnera plus jamais. Il n'y a pas de responsable. J'ai pas entendu euh, que le préfet en, en Normandie avait, euh, a, avait convoqué en justice soit le responsable de la centrale euh, ou qui ou quest ou, ou le président de DS. Non, non, rien du tout. Alors que ça, ça a une, un impact énorme euh, sur euh, la santé sanitaire et économique du pays et là on a un citoyen qui est abattu chez lui et pareil j'ai l'impression qu'il n'y a pas de responsable Alors... Il y a une chose que je voulais te dire c'est que ça me rappelle ce que disait un poète espagnol souvent celui qui fait du mal il essaye de, de couvrir le mal il essaye de le taire voilà ce que je voulais dire et il faut penser selon leur logique mais ça veut absolument pas dire que je suis d'accord au contraire, je crois qu'ils doivent, euh, qu doivent être condamnés. Tu ne cautionnes pas. Non, je ne cautionne voilà. pas. Et je crois qu'ils doivent être condamnés. Parce que, as tout à fait raison. pour moi, pour moi, euh, si tu es dans la police, ça veut dire que tu dois donner l'exemple d'honnêteté. Premièrement, es... Premièrement, si tu es dans la police, euh, tu représentes la paix. Ouais. Tu es le gardien de la paix, c'est comme ça qu'on les appelle donc tu n'as aucune légitimité à tirer sur qui que ce soit pour te couvrir donc pour moi là il y a une bavure et on, on essaye d'étouffer euh, ce qui s'est passé en chargeant le mort effectivement c'est normal il peut plus se défendre, je trouve ça infect et c'est dommage que les gardiens de la paix soient représentés euh, sous cette forme là voilà. Pierre, tu, tu as une réaction par rapport à ça Oui, alors je voulais euh, rebondir sur, le, sur la notion de cautionnement. Voilà la question de qu'est-ce qu'on cautionne. Là, donc, il y a un texte qui est apparu, euh, que je dois lire, du Gage. Groupe anarchiste juif expérimental, l'un des membres du Gage. Je vais lire, ça prend deux, trois minutes. Hein. Donc, début du texte. « En s'étant troublé, on peut éclore, le plus fantastique comme le plus immonde, chacun fait ce qu'il doit devoir faire. » signé l'auteur anonyme du texte ci-dessous. C'est pas moi l'auteur. Hein. Le site Paris Lute Info, Paris, Paris Info Lutte Info a publié l'article Menu Militari pour un abordage inoclase de la question martiale. À propos de cet article, quelques rapides remarques. L'article renvoie sur le site DDT 21. Qu'importe de savoir à qui il appartient, il affiche une majorité de textes de gris d'Auvet. Ce négationniste ultra-gauche n'a jamais renié son engagement. Le DDT est un nom d'un insecticide notamment utilisé pour tuer les poux. Certains négationnistes ayant soutenu qu'on agase avec les poux, le sous-titre du site DDT21, douté de tout pour ton à l'essentiel, résonne assez clairement. L'article est publié en connaissance de cause et joint à cet article la discussion est interne. La question se pose à tous lecteurs, contributeurs et modérateurs du site Paris Lutte Info. Pourquoi Paris Lutte Info cautionne-t-il cautionne le négationnisme voilà. Bonsoir, ah, c'est intér très intéressant ce que, tu, ce que tu viens de dire. Ce que je pense par rapport à ça, c'est que j'aurais plutôt tendance à citer Albert Einstein qui disait Il euh, y a pire que de faire le mal c'est euh, de le laisser faire. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on est dans le laisser faire. Surtout, ne rien faire et laisser faire. Et, et donc, euh, il, y a pire, il y a pire que d'assassiner quelqu'un chez lui. Il y a demandé au parquet de le poursuivre pour homicide vis-à-vis d'un policier. C'est extrêmement grave. Non seulement on a laissé faire le mal, mais en plus, on est en train de faire ce que disait Malcolm X. C'est-à-dire est en train d'utiliser les médias et, et la puissance institutionnelle pour rendre coupable l'innocent, et faire, et faire du coupable un innocent, c'est-à-dire on est vraiment, on atteint des degrés de perversion rarement atteints, que des gens puissent encore cautionner l'idée que nous soyons dans un système démocratique, et intellectuellement, pire que malhonnête, c'est criminel. Quand on ne peut aller tuer chez lui une personne, devant ses enfants, eh bien on n'est plus en démocratie. Il faut être très clair, nous ne sommes plus en démocratie, mais pourquoi est-ce qu'ils nous bassinent et ils nous disent nous sommes en démocratie Parce qu'ils veulent à tout prix que se tiennent ces putains de déchéances pestilentielles. Ils les veulent, ces élections, avec leurs petits nationalistes mélanchoniens, macroniens. Moi, je dis maintenant, aujourd'hui, il y a les macroncéphales. Le, le, la, la, la macroncéphalie ça permet de transformer un petit trou du cul en un révolutionnaire 2.0 et puis il y a la mélanchonique c'est une autre maladie la, la, la mélanchonique c'est que tu les chevilles qui amplent et en fin de compte ça, ça provoque des, ça, pour effet secondaire une espèce d'agressivité et puis on a, a l'insulte au bord des lèvres et bien c'est ça qu'on vit c'est cette violence là c'est ce mépris permanent des gens de leur vie et de leur pensée, qui est innommable et qui aboutit, en fin de compte, ce qui s'est passé avec cet assassinat. Ce n'est que l'aboutissement de toute cette violence politique institutionnelle. Alors, nous avons un invité exceptionnel. Qui va se présenter. Pas, pas exceptionnel. Pour la situation. Pour la situation. — Oui. Moi, ce que, ce que je voulais dire, je ne partage pas forcément ce qui vient d'être dit. Mais je voudrais donner un témoignage. Euh, moi, j'habite l'immeuble où il y a eu cet assassinat. Euh, J'ai été effectivement... suis euh, venu au rassemblement Place de la République, qui était un rassemblement pacifique, qui paraît très important. Et euh, je suis venu parce que je suis contre la peine de mort. Et à partir du moment euh, où, euh, depuis 1981, dans un état de droit, on a aboli la peine de mort, je ne comprends pas pourquoi un policier qui représente la, la force publique, la police, elle est là pour nous protéger, pas pour nous tuer. Et je ne comprends pas pourquoi des gens s'arrogent le droit de tuer. Donc aujourd'hui euh, Je veux dire, il y a un voisin qui a appelé la police. On ne peut pas dire qu'on tape page nocturne, puisqu'il était 8h du soir. Euh, il y a, euh, la police arrive et elle est, euh, elle ne dit pas qu'elle est la police. Elle dit simplement, elle tambourine à la porte, elle veut forcer l'ouverture et elle se retrouve devant une famille euh, et, et ce que j'ai ce que, ce que compris, c'est qu'en fait, euh, la personne qui a tiré, a tiré au cœur et a, et a, et a tiré pour tuer. Bon, et et c'est ça qui est absolument paradoxal. Bon, dans la mesure euh, où aujourd'hui, euh, si il y a des gens qui euh, font des actes délictueux, il euh, y a des procédures et aujourd'hui, euh, ce policier qui a tué, qui a assassiné, aujourd'hui, il est à l'hôpital parce qu'il faut qu'il prenne soin de lui, parce qu'il a fait une grosse bêtise. Bon, euh, c'est complètement et les, les enfants, ce, ce père de famille il avait cinq enfants. Alors, je veux dire, il, il, il, cinq enfants plus euh, deux, ils habitaient à sept dans un dans un trois pièces, ce qui n'est pas très grand, euh, et ils se retrouvent, il ouvre sa porte et il se retrouve devant quelqu'un qui est un assassin et qui soit euh, blanc, jaune, noir. De toute façon, euh, c'est euh, complètement euh, hallucinant de voir que des gens s'octroient de rétablir la peine de mort. Et actuellement, il y a un glissement législatif, il y a aussi un glissement dans les mentalités, ce qui explique probablement aussi euh, cette montée euh, du Front National en France. Et, et, et c'est ça, c'est un extrême danger, c'est un, un, un, un événement d'une extrême gravité. Et la justice doit se saisir de ce dossier. Il ne faut pas que ça reste au niveau d'une enquête préliminaire, etc. Il faut qu'il y ait un juge d'instruction qui soit saisi et, qu en... et que soient engagées des poursuites contre ce tueur. Mais on a eu plusieurs affaires, malheureusement, antérieures à, à, à cet assassinat. Euh, on, on a eu quand même Rémi Fraisse, on a eu Adama Traoré, on, on a eu malheureusement d'autres citoyens qui ont été assassinés euh, dans des conditions... Euh, abjecte, parce que dans, dans le cas de Rémi Fraisse, il faut bien se souvenir que la presse, dès le lendemain, a parlé et a dit que s'il était mort, c'est qu'il avait certainement des explosifs dans son sac parce qu'une grenade n'aurait pas pu le tuer. Aujourd'hui, on sait qu'il avait non seulement les mains levées, qu'il n'avait zéro explosif dans son sac, mais qu'il tournait le dos et qu'il avait les mains levées quand il s'est pris la grenade. Pour ce qui est d'Adama Traoré, c'est un contrôle d'identité euh, avec la police municipale qui vire euh, à l'assassinat. Et là, carrément, la BAC, donc la brigade anticriminelle qui se comportent comme des voyous, comme des bandits. Moi, j'ai écouté le témoignage de ces deux filles qui ont assisté à son meurtre. Elles disent on était effrayés dans la maison, ils tambourinaient à la porte, à aucun moment ils n'ont dit police, et, et, et mon père était en train d'éplucher les poissons, et donc il avait un ciseau, je crois, à la main, il a été ouvrir, alors qu'il avait peur, et, et sa fille lui a dit, n'aie pas peur, papa, va, va ouvrir, il a ouvert, et elle dit, ils l'ont abattu, sans sommation, il n'avait pas de brassard police, et donc là, j'ai je, je, je, regardé ce témoignage vidéo qu'on peut trouver très facilement sur internet, j'espère qu'il va rester, ce témoignage des deux filles, c'est une exécution, et eux, dans la maison, ils croyaient que c'était des bandits, parce que ce sont des méthodes de bandits, donc, il y a des responsables, il y a Michel Cadot, qui est le de police de Paris. Il y a notre actuel premier ministre, qui a quand même été ministre de l'intérieur, pendant que des centaines de Français se sont fait tuer, suite aux excellentes ventes d'armes de la France pendant l'année 2016. On a l'ensemble de la classe politique qui s'est radicalisée. On dit qu'on combat une radicalisation, mais on combat une radicalisation par une autre radicalisation. La violence n'engendre que la violence. Et je dis cet assassinat est, mal, est une malheureuse suite logique de tout, de tout un fonctionnement actuel où on n'est plus dans le droit, on est dans la force, on est dans l'autoritarisme, et je me souviens des paroles de Jean-Luc Mélenchon au moment de la mort de Rémi Fraisse, il a parlé de la violence légitime, et moi je dis il n'y a pas de violence légitime, on ne peut pas légitimer la violence d'où qu'elle vienne, même si elle vient des forces de l'ordre. Moi je pense qu'il y a un problème de formation de la police, je pense que la police, euh, il faut qu'elle soit formée effectivement à des sports de combat, il faut qu'elle soit désarmée parce qu'on le constate, les armes euh, tuent, et dans les pays où il y a beaucoup d'armes, il y a beaucoup de meurtres. Et au contraire, dans les pays où la peine de mort est abolie, il y a moins de meurtres. Pourquoi Parce que dans un pays où la peine de mort est en cours, un type qui assassine une fois, il a tout intérêt à assassiner deux fois. Et donc la peine de mort provoque des assassinats. Et ce qu'il faut que les Français sachent aussi, c'est qu'ils croient que la peine de mort a été abolie en France en 1981. Non non, parce que les Français ont voté contre le projet de traité constitutionnel le 29 mai 2005 par référendum et ils ont été contredits par l'Assemblée nationale en 2008 qui ont voté le traité de Lisbonne qui est mot pour mot le, le projet de traité qu'ils avaient refusé le 29 mai 2005 et dans ce projet de traité, il y a l'article 62 qui permet à tout pays membre de l'Union Européenne de rétablir la peine de mort de manière discrétionnaire. Et on a aussi un député, Monsieur Olivier Dassault, hein, qui fabrique les fameuses fresques à gada, M. Olivier Dassault, aucun conflit d'intérêt parce qu'il a aussi son père Serge qui est sénateur, donc on a des gens qui sont des élus de la République et qui vendent des armes et là il faudra peut-être déposer une loi très rapidement pour dire tu vends des armes, t'en fabriques, et eh ben mon gars tu peux pas être député, tu peux pas être sénateur, tu peux pas être maire. Point barre. Il s'agit de conflits d'intérêts. Aujourd'hui, il y a tellement de conflits. Hein les sociétés comme Alliberton, les sociétés comme Dassault n'ont pas leur mot à dire au niveau législatif. Et ça, le citoyen doit se réapproprier la politique. Aujourd'hui, on est otage de tous ces violents. Et ces violents ont des discours extrêmement violents. Parce que entendre quelqu'un dire qu'il y a une violence légitime suite à l'assassinat de Rémi Fraisse, eh bien aujourd'hui, de savoir que le parquet poursuit la victime pour tentative de meurtre sur un policier, c'est la réalité. Le parquet de Paris poursuit la victime. Aujourd'hui, votre voisin est poursuivi pour tentative de mort sur un policier. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, Moi, je pense qu'il y, y a quelque chose de très paradoxal. C'est que dans la, dans la dernière période, et notamment après les événements de Charlie, il y a eu une évolution de la façon dont la population regardait la police. Et il y a eu, moi je me souviens, le 11 janvier, à la grande manifestation, après les événements de Charlie, des... des des phénomènes de fraternisation avec la police. Et quelque part, je trouvais que c'était intéressant parce que ça montrait que la police était là pour protéger et non pas pour tuer. Un événement comme celui-là euh, va complètement à l'encontre de, de, de cette évolution. Alors, je pense qu'il y, y a plusieurs sujets derrière. Il y a probablement un sujet de formation. Deuxièmement, euh, dans tous les films qu'on voit, euh, les films policiers à la télévision, avant les interventions, les, les, les policiers ou les gendarmes mettent un brassard. Euh, là, en l'occurrence, c'était des policiers en civil et ils n'avaient pas de brassard. Et effectivement, euh, le, la personne assassinée a pu croire qu'il avait affaire à des brigands. Alors, en fait, effectivement, les, de brigands. Le, le tueur, oui. c'est un brigand. Et euh, on se retrouve dans une situation où euh, il y a quand même une protection très très forte de, des personnes qui font des actes qui sont des crimes... Euh, et qu'on peut s'étonner qu'aujourd'hui, le pouvoir public n'ait pas et simplement engagé une enquête interne, euh, la, la police des polices, etc., mais qui en général sert plutôt à étouffer les affaires qu'à rendre les affaires compréhensibles. Donc il faut, dans une affaire de cette importance-là, importance où il y a mort d'homme, que soit ouverte une instruction et que la famille, effectivement, porte plainte en se portant en partie civile, euh, puisqu'ils ont été témoins de cet assassinat. Mais cette criminalisation de la victime, c'est-à-dire le fait que le parquet porte plainte pour homicide volontaire contre un policier, c'est-à-dire que là, moi, ce n'est pas quelque chose que j'avance. je l'ai lu dans le Parisien aujourd'hui, il le Je l'ai lu aussi, mais effectivement, ça c'est de, de la société du spectacle... C'est-à-dire que de toute ah, façon, de, euh, tout, non, mais de toute façon, une, une plainte contre un mort, elle est classée. Ouais, elle ne peut pas aboutir. Bon. Mais c'est effectivement une façon On de se défausser Il n'y euh, aura jamais une vérité alors. Non, il n'y aura si, pas de vérité. Il, il, il, il, il faut que la famille porte plainte. plainte nommément, puisque c'est sont identifiés. Ce qui serait intéressant aussi, c'est que. Euh, j'ai vu un témoignage de la femme du monsieur qui a appelé la police. Euh, ça serait intéressant que ce monsieur s'exprime. Parce qu'on euh, est quand même dans une situation où il y a quelqu'un qui a déclenché une descente de police. Et cette descente de police a, a mal tourné. Et je pense qu'il doit être très très mal dans sa peau. Et je pense que ça serait important qu'il apporte un témoignage sur pourquoi il a fait ça. Ouais. Je ne sais pas s'il va ouais. se prononcer, non Oui, oui, oui. Il a peur de sortir. ne mmh. pas. Parce qu'il y a eu mort. De... Je ne sais pas s'il va euh, se montrer dans la rue. vous merci, euh, monsieur, de, de votre témoignage. Parce que, voilà, quoi, en plus, quand on parle maintenant, il y a une liste qui se rallonge. Hein, avec Adama, Théo, maintenant, monsieur Liu. Et euh, voilà, quand il y a quelqu'un qui, qui est plus proche, qui est voisin. Euh, on, ça permet aussi de. Voilà, c'est pas, pas juste une liste, ça y est, où on va lever le point. C'est des gens, on parle d'humains, on parle de familles détruites. Mais je vais parce que vous parliez de, de Charlie, la manif Charlie et ça évolue. Non, ça évolue pas. Pour moi, tout ça, c'est un tout depuis longtemps déjà dans les banlieues euh, les flics ne respectent personne les flics sont violents euh, voilà ça ne date pas d'hier ça s'est propagé avec l'état d'urgence on, on les a transformés en cow-boys ils ne sont pas devenus tout seuls en cow-boys c'est pas du jour au lendemain ou comme ça d'un seul coup ils ont décidé entre eux que c'est trop bien d'avoir une arme euh, la, la façon de les, de les entraîner de les manager etc forcément les a conduits à ça euh, alors on l'a vu dans les manifs comment ils traitent les gens, on, on, on leur violence en manif, en banlieue. Euh, voilà, maintenant, ils montent d'un cran, ils rentrent dans les juste pour des de, de, chez les gens juste pour des histoires de voisinage, et maintenant aussi, ils peuvent tirer. C'est-à-dire qu'on monte d'un cran à chaque fois. Et à chaque fois, c'est le policier qui a raison, et à chaque fois, il y a mensonge, et à chaque fois, il y a la, la famille qui... qui, qui, qui, qui... Qui, qui, qui rame derrière, quoi, parce qu'il y a des gens, c'est depuis 92, 87, etc. Et la vérité mmh. éclate jamais. Et euh, voilà, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un bon père de famille bourgeois euh, qui habite côté opéra, qui se fait éclater la tête par un flic aussi, pour que tout le monde se sente vraiment concerné mmh. et, et, et donc pour moi, c'est une violence d'État, une violence qui est faite, qui est une violence dans le monde occidental, qui monte, euh, ils ont appris des techniques, ils se surarment, etc., que ce soit en Europe ou aux États-Unis, parce que... Mais c'est économique. Comme on va dans le mur, comme il y a crise, euh, vous pouvez passer... <rire> euh, voilà, il faut que le petit peuple, il se tienne bien tranquille. Et ils savent très bien qu'il y aura des montées, euh, que les, les, les gens ne vont pas finir par euh, rester tranquilles et que ça va être violent. Donc, eux, ils sont déjà prêts. Eux sont déjà prêts, les grandes... Voilà. Et donc, euh, voilà, cette violence d'État, elle est travaillée. Euh, S'ils si, euh, avaient déjà réagi bien avant euh, l'État en disant « Mais comment un flic peut tirer comme ça ?» Regardez le terrorisme. Euh, maintenant, un gars chope une mitraillette chez, sur euh, quelqu'un, sur euh, les, les sentinelles, là, les, les, les militaires, à Gare du Nord, je ne sais plus où c'était. Euh, voilà, il était peut-être fou, le gars, et machin, mais c'est... Ça m'étonnerait qu'ils montent un coup terroriste de cette manière-là. Ils chopent une mitraillette comme ça, mais ils ne cherchent pas. On tue. Et personne ne dit dans les médias nulle part que ce n'est pas normal d'avoir tué direct. C'est-à-dire que maintenant, de toute façon, si on te soupçonne un peu de terrorisme, si tu es un peu basané, c'est normal. Donc maintenant, ça va être normal aussi parce que tu tiens un ciseau à la main, demain parce que tu as un coup de euh, Voilà quoi. Moi, je pense que c'est établi, c'est fait exprès. Moi, je... Moi, je voudrais dire quelque chose euh, qui m'est arrivé personnellement mais, mais je voudrais expliquer pourquoi j'en parle euh, aujourd'hui en France le, le, la peine de mort effectivement n'est pas abolie et, et, et les, les principales euh, les, les principales tueries c'est les automobilistes parce qu'aujourd'hui euh, quelqu'un qui est au volant qui a bu euh, ou, ou pas euh, et bien, quelque part, il euh, y a euh, 10 000 morts en France par an euh, par des gens qui ont un permis de conduire et, et quelque part aussi avec le permis de tuer. Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Alors, c'est au siècle dernier, c'était dans un jardin, au but de Chaumont en l'occurrence, dans le 19e arrondissement, et euh, j'ai euh, été renversé par une voiture dans un endroit où les voitures n'ont pas le droit de circuler j'ai porté plainte et ben, la plainte a été classée sans suite Pourquoi parce que la personne qui conduisait la voiture c'était un policier et donc ben, j'ai été indemnisé sur le plan civil etc par les assurances mais être renversé par une voiture dont le conducteur est un policier et ben ses collègues ont classé sans suite c'est très, très, très important ce que vous êtes en train de dire parce que on a posé le problème de l'impunité c'est-à-dire que l'impunité elle, elle est, je, je suis tout à fait d'accord avec l'eau, l'impunité c'est pas un phénomène qui nous tombe dessus comme ça l'impunité c'est un phénomène construit il faut bien voir qu'en France depuis des décennies c'est-à-dire c'est pas, pas d'hier de, depuis des décennies si tu es d'origine nord-africaine si tu es, si es d'origine africaine si tu es asiatique si tu, tu n'es pas le petit blanc de base eh bien il y a une espèce de passe-droit pour la police qui est de pouvoir te frictionner les oreilles, de pouvoir t'insulter, hein, de pouvoir te traiter ou de melon ou de c'était, ou de, de si bamboula comme si c'était si quelque chose de complètement normal. Et, et, et cette violence-là, c'est la violence, je dirais, des anciens empires coloniaux. C'est-à-dire qu'on est sur le reliquat de fonctionnement euh, politique qui ne date même pas du siècle dernier, qui date du siècle d'avant, du 19e siècle. Parce qu'il faut bien voir que la colonisation de l'Algérie, c'était 1833, si je ne me trompe. Donc, on est... Au niveau de l'État, on est... On a des... C'est la cante. Des fossiles vivants. Moi, quand je, quand je vois Macron... pourtant Macron, on peut croire qu'il est jeune, c'est un fossile vivant. j'ai l'impression de voir tiers ou de voir l'autre. Quand je vois Mélenchon, pareil, c'est un fossile vivant. Ces gens-là ont un fonctionnement spirituel, ont un fonctionnement sémantique, ont un fonctionnement politique totalement archaïque. C'est-à-dire, pour moi, ce sont effectivement des fossiles vivants. C'est-à-dire, ils en sont encore à... Il y a une violence acceptable. Et moi, je crois que la, la société a profondément changé et c'est ce changement, c'est cette différence, c'est ce différentiel qu'il y a maintenant entre la population et les gens censés la protéger et la diriger qui est le phénomène peut-être le plus inquiétant parce qu'il s'est passé la même chose dans beaucoup de pays. Et qu'est-ce qu'on a vu en Algérie On a vu que tous les intellectuels ont été éliminés. C'est-à-dire que les gens qui lisent des livres sont dangereux. Ils sont dangereux pour tous les gens qui ne lisent pas de livres et on voit bien qu'on on essaye de tirer la société vers le bas de l'uniformiser et de lui faire prendre, oui, des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire, je dis souvent, on essaie de lui faire prendre des vessies rétrogrades pour des lanternes progressistes. Moi, quand j'entends quelqu'un me dire que le travailleur détaché au sein de l'Union Européenne représente un danger pour le travailleur national eh bien, moi, je vois des idées extrêmement rétrogrades euh, d'une de, de, politique que, que je croyais réservée à une frange bien particulière, nationaliste et cocardière. Et non, et non, ce, cette personne qui dit ça est quand même le leader, leader, il le dit lui-même, autoproclamé, euh, soi-disant de la gauche. Moi, j'appelle ça plutôt la glauque. Aujourd'hui, il n'y a comme personne à briguer justement, qui veulent remplacer les criminels actuels que des gens qui sont pareils dans la violence vis-à-vis -vis du peuple. Ce sont des gens qui ont peur du peuple. Ils prétendent faire partie du peuple, mais ils ne font pas partie du peuple. Aujourd'hui, le peuple français, il veut quoi Il veut qu'on lui foute la paix, mais au sens, euh, euh, à, dans tous les sens du terme. Il aimerait pouvoir euh, faire en sorte d'être chez lui sans que des gens viennent frapper à sa porte armée et le, et le descendent sur, le, sur son palier. Euh, il aimerait pouvoir se promener dans la rue sans qu'on lui demande ses papiers il n'y a qu'en France où une personne ne commet pas de délit et des policiers peuvent se diriger vers cette personne et faire vos papiers s'il vous plaît ben non, non, moi j'estime que dans un pays dans une démocratie, quand une personne ne déroge pas à la loi eh bien les représentants des forces de l'ordre n'ont pas à lui demander ses papiers on ne demande les papiers à quelqu'un que quand cette personne se comporte mal euh, soit elle pisse sur le trottoir, elle crache sur les passants euh, euh, voilà, quand, quand, elle, quand, quand elle déroge aux règles et à la loi, mais quand cette personne se comporte comme un citoyen, on n'a pas à lui demander ses papiers. Et c'est ça, c'est ce changement de mentalité qui, qui doit s'opérer. Et on, on, on ne voit aucun candidat qui parle de ça. Non, au contraire, on parle de rétablissement de l'autorité. Et ce sont les pires voleurs qui en parlent. Il ne faut pas oublier quand même que Sarkozy était candidat avant de se faire bouler. Et qu'est-ce qu'a dit Nicolas Sarkozy C'est qu'avec lui, papa, papa, papa, mon gars, l'autorité, tu vas voir, ça va revenir L'autorité, quelle autorité C'est ça, c'est cette autorité, on vient de la voir. Elle a assassiné un père de famille. Nous, on ne veut pas de rétablissement de cette autorité. Justement, par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce qui vient d'être dit, euh, donc on a dit euh, historiquement que la peine de mort avait été abolie en 81, oui. euh, au vu des constatations qu'on a faites des victimes, etc. Elle est, elle est rétablie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dans les faits. Pour moi, dans les faits, la peine de mort est rétablie. C'est la guillotine qui a été abolie, en fait. Oui, voilà. et, et moi j'aimerais qu'on appelle, qu appelle Aline Pochard. Alors Aline Pochard, c'est la présidente du, du réseau Zéro Nucléaire. Pourquoi Parce qu'il y a cette violence euh, qui est quotidienne euh, sur les gens, parce que les, les citoyens français ne savent pas qu'ils sont empoisonnés quotidiennement, qu'ils payent très cher avec euh, leurs impôts, parce que la compagnie, la compagnie Areva a... Euh, à voler tous les Français à concurrence, mais de, de centaines de, de millions d'euros. Et on a Aline Pochard, elle est devenue présidente du réseau zéro nucléaire, tout simplement parce qu'elle est une victime d'Areva et, et qu'elle vivait euh, très mal à, à, à Tricastin. Et donc, on, on va essayer Allô de la jouer. Allô Aline ah, Tu, tu, tu, tu m'entends Là, tu es en, en, en oui. tu, es, tu es en direct. Oui Tu es en direct. On t'entend, on n'entend pas il faut pas parler dans l'écouteur, il faut parler devant le portable. Allô, tu m'entends ah, Dans le portable Il faut mettre devant ta bouche. Allô, oui. Est-ce est que, est que tu peux parler Nous avons les moyens de faire parler. Euh, non, mais il faut mettre devant ta bouche. Est-ce que tu peux parler, Aline Elle nous entend Et Tu nous entends Gavali, ben, ben, ben, ben. Allô Non, elle est coupée là. Allô Aline Alors. Oui, allô Aline, tu nous entends Non. Je crois qu'il n'y a pas de connexion. Ah, ça y est. Donc, euh, on, est en, on est en train d'essayer de rétablir la communication avec euh, Aline Pochard. Allo oui. Oui, euh, allô Aline, est-ce que tu nous entends — Oui. Ouais, — Excuse-nous, on a des petits problèmes techniques parce qu'en fait, on voulait te parler avec un oui. téléphone qui est branché sur un haut-parleur Bluetooth de manière à faire euh, partager euh, cette communication avec tous les gens qui sont parmi nous. Excuse-nous. Hein. — Non, non, mais c'est pas grave. Hein. — euh, Aline, toi, tu, tu, tu, tes problèmes ont commencé euh, sous la présidence de Sarkozy, enfin sous, sous la direction de la France par le CEA. Est-ce que tu peux nous en parler, nous, nous parler de ces cinq dernières années sous François Hollande et le fait que pour toi ça n'a strictement rien changé, si ce n'est que tu t'es éloigné du Tricastin et que donc ta santé s'est un petit peu améliorée euh, C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez que, que je ben, par quoi C'est-à-dire par le fait qu'il y a eu des fuites à, oui. à Bolène dans le Vaucluse Bien sûr, le, nous parler des ouais. fuites à Bolène. comment tu as été obligé de, de fuir ta région natale et, oui. et comment aujourd'hui ben, ta situation actuelle voilà. Alors, bon, ben c'est clair, c'est que j'ai eu d'abord des problèmes de santé, enfin, je suis pas la seule, hein, avoir des problèmes de santé là-bas, à savoir que, moi, ben, j'ai eu des informations, parce que comme je suis bolénoise, il s'est avéré que j'avais des amis d'enfance qui travaillaient euh, au centre atomique de latte c'est-à-dire euh, chez Arriva, et c'est eux qui m'ont informé qu'il y avait des fuites, mais ils prévenaient leur famille uniquement. Alors, c'était assez étonnant, parce que sur le plan public, on n'en était pas informé, hein. c'est-à-dire qu'ils avertissaient leur famille, etc., qu'il ne fallait pas sortir parce qu'il y avait des fuites. Alors bon, ben, je, je ne savais pas trop quoi en penser, si ce n'est que... Bon, on s'est rendu compte qu'il y avait un taux de cancer conséquent. Hein. Il y a un médecin qui a voulu alerter que suite à des fuites, etc., il a eu des problèmes... Et puis moi, petit à petit, ben, ma santé en a pris un coup, ça s'est dégradé gradé, euh, au bout de quelques années. Et il est vrai qu'on a dû prendre une décision. D'abord, euh, les fuites après sont devenues publiques, ce qui, enfin, on, on a reconnu un petit peu, mais au bout de pas mal de temps. Et là, c'était plus tenable parce que j'avais des problèmes de santé, euh, je me dégradais de plus en plus. Et nous avons pris la décision donc de quitter le Vaucluse et de, de partir euh, complètement. Et il est vrai que ça a été quand même assez long hein, pour me rétablir. J'ai mis quelques années avec des traitements. Et pour tout, pour tout dire, ça va faire quatre ans. Et c'est la première année où je commence à, à me retrouver... Euh, enfin dont retrouver mon autonomie si vous voulez, Parce que j'avais plus d'autonomie, enfin j'avais de trop très gros problèmes de santé, j'avais du mal à, à vivre dans le quotidien. Maintenant, euh, il y a eu des dégâts énormes là-bas. Parce que bon, ceux qui vivent encore dans le Vaucluse, malheureusement, il y a eu des dégâts, les biens immobiliers, ça a été une catastrophe. Ils ont perdu, euh, moi je vois que j'ai perdu. Euh, mon bien, 60% de, de mon bien, euh, j'ai dû accepter de, de vendre dans ces conditions. Autrement, la plupart des gens, ça fait quelques années qu'ils n'arrivent plus à vendre. Les gens ne s'installent plus là-bas. Euh, on a de plus en plus de mal. Ouais. Donc, il y, oui, y, y a une oui. situation où les, les agents immobiliers, les médecins, reconnaissent que le territoire est, est contaminé. Et, et par contre, l'État, lui, fait comme si de rien n'était. Alors, voilà, ce qui est très intéressant, c'est que, si vous voulez, il n'y a plus pratiquement plus d'agences immobilières là-bas. Hein. Ils ont commencé à fermer, c'est-à-dire que, ne vendant plus, ils faisaient de la location. Et étant donné qu'il y avait plusieurs agences, à Bolène et puis dans les environs, mais je parle de Bolène parce que je disais à Bolenne, euh, elles ont commencé à fermer les unes après les autres. Ils ont dû retrouver, euh, se réinstaller dans une autre fonction professionnelle puisque ça ne marchait plus. Et ils reconnaissaient, alors ce qui est terrible, c'est qu'ils savaient pertinemment que ça venait de là, mais en même temps, ils ne pouvaient pas le dire, parce que s'ils arrivaient à vendre un bien, ce qui n'était pas le cas, il ne fallait surtout pas parler du nucléaire. Mais, et et non, les médecins, ben, les médecins, que voulez-vous qu'ils fassent euh, ai, D'ailleurs, mon médecin qui, qui avait dénoncé a quitté le, le Vaucluse, alors, tout parce qu'il a eu tôt, pas mal d'ennemis et tôt, on tôt. lui a donné ordre de se taire. Et toi et ton mari, pour partir, vous avez été obligé de, de racheter une maison ailleurs. Vous avez oui. pris un prêt-relais auprès de BNP Paribas, qui est la banque qui finance tous les projets nucléaires, oui. même les armes atomiques. Oui. Et en fin de compte, tu avais, un, avais une dette de 200 000 euros. Oui, oui j'ai toujours. Et alors, alors bon, le, le que fait le est, c'est qu'il s'est passé Merci. que j'ai perdu mon bien. Euh, je me suis retrouvée donc, avec un pré relais Anne Lauvergeon était... est venue dans le Vaucluse. Ah, alors, ça a été, elle a mis tout le monde sur le carreau, hein, soyons clairs. Elle est venue même goûter, un petit, prendre de l'eau pour montrer, en disant surtout n'en mettait pas beaucoup, hein, euh, pour montrer à la télé que soi-disant elle buvait de l'eau qui n'était pas irradiée. <rire> l'eau de la Gaffaire ah. où il y, y a eu 100, 100, 150 kilos d'uranium qui, qui sont passés, des fluents uranifères qui sont passés dedans, quoi. Oui, oui, oui. mais ce qui est terrible, c'est qu'elle elle s'est engagée auprès de toute la région en disant que bon ben pour concernant les biens immobiliers parce qu'il faut pas oublier qu'il y avait quand même des gens qui ont fait pousser, enfin qui faisaient du vin là bas. Hein et puis euh, pas loin du nucléaire donc euh, euh, elle s'était engagée euh, concernant les biens immobiliers, ben alors on n'en a plus entendu parler, et comme tu connais un peu le problème, parce que tu sais très bien que j'ai envoyé des courriers à l'Aubergeon, je suis intervenue auprès de Sarkozy euh, enfin euh, on a fait tant bien que mal euh, on a essayé de, mais c'était plus possible parce que comme ma santé se dégradait et qu'on avait conscience qu'il ne se passait rien, parce que les fermiers là-bas qui avaient des poules, on leur... c'est tout ce qu'ils recevaient de l'eau des viands uniquement, mais ils n'ont jamais été dédommagés. Moi ensuite, j'ai pris un avocat, j'ai voulu, j'ai fait aussi un prêt pour prendre un avocat. Ça, c'était il y a encore deux ans, j'ai voulu entreprendre toutes les démarches, mais là euh, on m'a alerté un petit peu. Enfin, comment dirais-je, je risquais de me retrouver à, à payer des fortunes d'avocats, j'en étais à 4000 ou 5000 euros. Euh, quand et finalement, on m'a fait comprendre que je ne gagnerais pas. C'est le pot de fer contre le. Voilà. Hein. Euh, que ça ne servait à rien d'entreprendre toutes ces démarches. Donc j'ai arrêté là. Eh ben je te, je te remercie, Aline, de ton témoignage. Parce que c'est très important que les, les Français comprennent qu'ils sont otages de tout un système. Et qu'en France, le CEA est un État dans l'État. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus même des gouvernements, des premiers ministres, des présidents, parce que les présidents changent, mais leur politique reste. Et eh là, ben, je te remercie. Alors, il y a quand même une chose importante qu'il oui. faut dire aussi. Hein, il faut savoir que ceux qui travaillent au centre, enfin, chez Arriva, on leur donne ordre de se taire, sinon ils sont licenciés. Hein. Et oui, il y a l'Omerta, bien sûr, qui est entretenu. À le tout. dire, parce que ce sont des amis d'enfance. Hein, donc, euh, voilà. dans leur famille, euh, ils sont plusieurs à travailler euh, chez Arriva. Hein, donc, ils sont partout. Fois, j'ai une amie d'enfance, il y a son mari, il y a son beau-frère, etc. Euh, lorsque je me suis battue, il me soutenait, hein, ils me soutenaient, d'ailleurs, parce qu'ils étaient contents, enfin, il y a quelqu'un qui parle tout haut, tout fort. Et malheureusement, il s'est avéré qu'ils ont reçu ordre qu'ils allaient être licenciés s'ils si, si venaient, euh, voilà. Donc, euh, en fait, c'est l'omerta, euh, complet. Mon ami, qui, alors le médecin qui lui a dénoncé les cancers, parce que par contre, il a eu fait une étude, il a dénoncé les cancers, il a, il a dénoncé pas mal de choses, il a quitté Boulaine, parce que je crois qu'il était sur le point de se faire enlever sa licence. Et d'autres médecins, ils sont tombés dessus en bas raccourcis aussi, hein, faut savoir. Et donc à Volenne, la mère est, est, est toujours d'extrême droite, Ligue du Sud. Oui. C'est toujours ouais. madame Bompard. Oui oui, elle est, est très toujours en euh, Quelles sont, qu sont les préférences Et... politiques locales euh, du CEA C'est toujours très intéressant que les gens le sachent. Oui, effectivement, le Front national et est réellement pro nucléaire et n'a strictement rien à foutre de la santé des Français. Absolument. absolument. Il faut savoir que la mer a été dédommagée, elle a presque enfin, elle ne le dit pas, mais elle elle a elle, a elle, a, elle a des intérêts là, là dedans il bah, faut savoir quand même hein. je, te, je te remercie Aline et puis on réclame toujours le million d'euros euh, de parachute doré de Dan Lauvergeon, parce que c'est quand même scandaleux c'est qu'avec son conjoint ils sont poursuivis sur la terreur uramine c'est-à-dire ce sont des voleurs patentés et des criminels, et pourtant elle a, elle a toujours, par devers elle, un million d'euros que les contribuables français lui ont octroyé euh, comme parachute doré. Ben, te... Merci. Mais, oui, oui, il faut savoir aussi qu'elle est soutenue par Hollande. Ah oui, ben ça, ça n'avait échappé elle à Elle a Versailles. été soutenue par Hollande, tout de suite après, et pourtant, j'avais dénoncé pas mal de choses là aussi, et on avait du mal à me croire, et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que ce que je disais au WFO, il qu'on essayait de, de me faire taire, eh bien, c'est avéré juste. Eh bien, je te remercie. On va continuer cette vérité. On va continuer à en parler, à la diffuser. Eh bien, je te remercie. Allez, d'accord. Et, et à bientôt, Aline. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, Aline. Voilà moi. Moi, je suis à faire euh, bien sûr un témoignage aussi de, de l'actualité euh, que je regarde. Euh, voilà, je m'informe tous les matins. Je regarde le journal. Hein. Et, euh, et ben les actualités, euh, et ben encore une fois, euh, ne sont pas bonnes. Euh, donc pour moi, ça me choque. Et bien sûr que, voilà, c'est pour répondre aux, après aux, aux échanges que j'ai avec mes, mes, mes amis. Bien sûr que je suis concernée, euh, tout le monde euh, est concerné en tant que citoyenne, citoyenne du monde. Hein quelqu'un euh, subit de la justice et eh bien bien sûr que moi je m'insurgerai euh, toujours et donc euh, oui j'ai participé à, à, à l'hommage à monsieur Liu bien sûr euh, et donc euh, je tiens à, à donner euh, à, à sa famille euh, toutes mes condoléances les plus sincères donc euh, voilà ça me touche et, et euh, bien sûr que que je, je me sens concernée et je souhaite aussi euh, être solidaire à la Guyane la Guyane qui subit euh, actuellement euh, qui se lève bah, euh, oui oui qui se lève après avoir subi euh, maintes et maintes euh, voilà, depuis plusieurs temps là maintenant ils sont euh, sur une île euh, <rire> de, de l'impérialisme ouais, bien sûr euh, c'est pas fini hein, l'histoire de, de, des colons, euh, Voilà, c'est les enfants des colons qui, euh, qui se permettent euh, eh ben, d'abuser euh, du territoire de la Guyane. Donc euh, Solidaire, un département euh, français, hein, tout autant que euh, la Bretagne ou euh, l'Indre-et-Loire ou euh, les Pays de Loire. Euh, voilà. Donc euh, si, euh, Très près de l'Amazonie. S'il si, si, voilà, faut que... une révolution de nouveau, eh ben oui, oui, oui. oui, oui. Voilà, bien sûr que... Et donc, s'il faut que la, la Guyane... moi Après, mes discussions avec mes, mes amis et eh ben voilà si la Guyane doit se séparer de, de la France et eh ben, eh ben pourquoi pas voilà euh, Guyane oublier hein. Oui, mais on leur devra, <rire> beaucoup, on leur devra beaucoup parce qu'il ne faut pas oublier quand même que l'or volé en Guyane parce que et, et, moi ce que je sais c'est qu'il y a des orpailleurs illégaux mais la France avait signé des contrats avec des miniers canadiens donc c'est l'extractivisme et quand ils ont récupéré l'or des, des, des, des roses, donc des gens qui, qui pillaient illégalement l'or de Guyane il était prévu que cet or serait donné aux associations qui s'occupent des autochtones. Et en fin de compte, il a été rapatrié à la Banque de France. Donc on voit bien la, la, la, la manière courte. dont, dont l'État français euh, pratique. Et là-dessus, là je vais laisser la parole de fin à Asna, parce qu'elle n'a rien dit. Elle a été obligée d'annuler par manque, par manque de participation euh, la gratiféria qui était prévue le 1er avril, place de la République. Donc Asna, je te laisse la fin, le dernier mot. Oui bah, bah, le, le monde, de la faim, ben bah, voilà, quoi. Tant qu'il tant qu n'y a pas de justice, et eh ben moi je dirais pas de justice, pas de vote. C'est oui. mon dernier mot. Pas de justice, pas de vote. Euh, moi j'étais en train de lire un, un article sur Paris Lutinfo et je suis trop d'accord avec ça. ça C'est au sujet de Monsieur Liu et la famille qui appelle au calme, comme par hasard toutes les familles appellent au calme. Hein. On, on subodore les pressions derrière, de toute façon. Ça non, mais il, faut, il faut la violence aussi. Moi je dis on subordonne les effets. bon. Et alors sur Paris, sur Paris... Lutte euh, Info, euh, justement il est dit quelques des, des choses là-dessus. Quand on appelle au calme, eux continuent à, télé, à tuer. Donc on change de stratégie. Aux mains de l'individu, ça c'est une citation, la force s'appelle crime, aux mains de l'État, la force s'appelle droit. Oui. Et sinon, pour pourra la faire courte, appeler au calme quand règne l'agitation, de l'injustice, quel paradoxe Le calme, celui qui relaie à outrance les médias, le calme face à l'oppression, le silence de la soumission, oui, laisser faire la justice, laisser faire la police des polices, ces structures puant la corruption, et les conflits d'intérêts, les décisions injustes de ces institutions ne manquent pas pour nous exporter notre passion de justice et de l'équité d'autres lieux et d'autres horizons. Euh, la police souhaite continuer à noyer les vies sans vagues ni agitation de l'eau. L'uniforme vous tue, ne tuez pas l'uniforme. Par contre, vous tuez l'uniforme, l'uniforme vous tue. Obéissez à la loi, dispersez-vous. Non, on n'appelle pas au passer. calme. La, la, la non-violence n'est pas le calme. La non-violence, elle dit « Ouf ta gueule !» Et si tu dois finir, finis la gueule ouverte. Et, et donc, il faut une non-violence active, et il faut une insurrection des consciences. La non-violence, si, quand il n'y a plus de discussion, on n'est pas là pour tendre l'autre jour. Oui, bravo. Eh bien, c'est comme, comme ça que se termine la dixième émission de Radio Radar, Merci. la radio anarchiste diffusée à République. Merci à tous les participants. Merci monsieur.